Jean de l'Internet, bonjour! Aujourd'hui, on va parler de deux procéduraux qui sont diffusés sur la Fox, 24 Legacy et APB. Alors on commence avec 24 Legacy, qui est un spin-off euh, de la célèbre série culte 24 avec Kiefer Sutherland. Sauf que là, il n'y a pas du tout Kiefer Sutherland. À la place, donc nous avons le personnage d'Eric Carter, qui est un ancien soldat revenu aux états unis sous une nouvelle identité, puisqu'il a été à faire tomber un, un célèbre terroriste et que sa vie est maintenant en danger. Et justement, euh, ses anciens camarades militaires vont se retrouver... Euh, euh, Poursuivis par euh, des terroristes, ils vont se faire assassiner eux et leur famille parce qu'il euh, semblerait qu'un des soldats ait volé un coffre euh, fort avec euh, un objet précieux euh, aux yeux des terroristes et donc ils vont les poursuivre notre personnage principal, donc Eric Carter, pour retrouver le fameux euh, coffre. Donc Eric Carter va retourner faire équipe avec le gouvernement afin de faire tomber donc, toute la menace terroriste qui menace de, de faire un attentat sur le sol américain. Donc est-ce que Tony for Legacy a quelque chose à voir avec la série originale Eh bah, ben pas du tout, euh, on saurait même pas que c'est un spin-off, franchement, à part le fait qu'ils ont repris le même générique en mettant un peu de la couleur bleue, parce qu'apparemment ça fait moderne, euh, à part ça et le compte à rebours qui reste, sinon ça n'a rien à voir, euh, on préfère avoir Kiefer Sutherland, parce que franchement euh, le pauvre Eric Carter manque cruellement de, de charisme, c'est pas du tout Jack Bauer, il est, il est assez... Mou, <rire> c'est le mot. Et euh, bah, toute la série est à son image, ça manque vraiment d'action. Euh, donc 24, la série originale, c'était vraiment marqué parce qu'il y avait un enjeu, on était vraiment mené par ce compte à rebours. Et là, euh, franchement, le, déjà le compte à rebours ne, ne sert à rien parce qu'il amène même pas ce suspense ou euh, ce, ce sentiment de rush euh, qu'on est censé avoir. Là c'est vraiment mou, il se passe rien, on n'a pas de scène d'action euh, dans 24 la série originale, on avait vraiment des scènes de baston, on avait des explosions dans tous les sens, il euh, y avait des courses poursuites, là à part quelques scènes de baston et encore juste au début de l'épisode, mais sinon ça reste très calme, hein. il se passe pas grand chose et euh, en plus de ça, il euh, y a vraiment un manque, euh, un manque de niveau dans l'écriture, où euh, vraiment on n'a pas d'enjeu et on a du mal à s'impliquer dans l'histoire. En plus de ça, l'histoire n'est vraiment pas relevée par ses acteurs, même si on voit euh, quelques têtes connues, euh, comme par exemple euh, des têtes qui nous viennent de Homeland ou de Masters of Sex. Euh, malheureusement, ils sont cantonnés à des rôles secondaires et ils sont vraiment pas mis en valeur. Euh, pour ce qui est des rôles principaux, malheureusement, bah, ils restent très plats. Ils ont du mal à amener de l'implication, de l'enjeu. On a du mal à s'attacher aux personnages. Et euh, bah voilà, c'est pas seulement dû au jeu d'acteurs qui parfois franchement limite, mais c'est aussi et surtout dû à une mauvaise écriture. Donc voilà, pour résumer, donc ça manque d'action, ça manque d'implication, ça manque d'enjeux, euh, ça manque d'un casting euh, qui sorte un petit peu du lot. Et euh, surtout, bah, ça manque euh, d'idées dans l'écriture parce que tout reste très classique avec un sujet qu'on a vu beaucoup de fois ces derniers temps. Euh, C'est vrai que la question de la menace terroriste aux états unis est vraiment beaucoup traitée dans les séries américaines en ce moment. Et là, euh, donc, 24 Legacy n'apporte rien de nouveau et euh, même pour un procédural euh, qui peut rester classique, là c'est vraiment pas assez, même pour une série qu'on regarde euh, avec légèreté. On passe à APB qui est aussi euh, diffusé sur la Fox et qui est aussi un procédural. Euh, là donc, on va s'intéresser à un milliardaire qui a fait fortune dans les nouvelles technologies et euh, lui son truc c'est un peu à la Tony Stark où il fournit euh, pas vraiment des armes de guerre mais... Euh, des, des objets euh, qui vont révolutionner le quotidien d'autres milliardaires qui font fortune, notamment dans le pétrole. Et donc un jour il va euh, s'arrêter pour acheter des cigarettes et euh, il va y avoir un vol à main armée euh, et il va se faire euh, agresser par euh, par le braqueur et euh, son collègue euh, en essayant de le sauver va se faire assassiner par donc le braqueur. Donc euh, il va aller au commissariat pour euh, faire sa déposition et il va se rendre compte à ce moment là que bah, les policiers sont vraiment à court de moyens, qu'ils vont pas pouvoir faire grand chose pour lui parce que c'est vraiment la loose, qu'ils ont pas le matériel adéquat, qu'ils sont vraiment en manque d'effectifs, euh, qu'ils manquent tout pour faire leur métier. Donc là il va faire ce que tout milliardaire de série ferait, il va obliger le maire à lui vendre le commissariat. Normal donc voilà, il va avoir un nouveau commissariat, il va leur apporter plein de joujoux qui coûtent une fortune, avec des nouvelles voitures, des nouveaux tasers, une nouvelle application pour que les gens dans la rue puissent dénoncer des crimes, euh, avec plein de nouveaux aussi, de nouveaux uniformes pour euh, leur éviter de se faire tirer dessus, ce qui peut être pas mal. Et voilà, il va donc il va coordonner toute cette nouvelle équipe euh, en amenant aussi de nouveaux moyens pour travailler pas seulement financier, sauf que là il va se rendre compte que bah, l'argent ne fait pas tout et que c'est aussi le travail euh, d'un policier, euh, ses recherches et son expertise qui, qui font aussi euh, le succès d'une enquête. Et donc ça il va se le prendre bien dans la gueule et, euh, et donc du coup bah, il va devoir revoir sa manière de travailler euh, et aussi euh, bah, mettre de son côté euh, tout, euh, tous les policiers qui voient son arrivée plutôt d'un mauvais oeil. Alors je pourrais pas dire que IPB ce soit vraiment une bonne série. Je pourrais même dire que c'est très moyen. Euh, mais comparé à 24 Legacy, euh, pour un procedural, ça sentir pas si mal si on veut une série qui se regarde facilement, qui soit pas prise de tête. Franchement, je suis sûr que IPB trouvera son public. Euh, après de là à dire que voilà, enfin si vous avez autre chose de mieux à regarder, IPB peut très bien être mis de, mis de côté, hein. ça il y a pas de souci. Alors le gros souci c'est que euh, déjà j'ai beaucoup de mal à m'identifier et à apprécier le personnage principal parce qu'il est clairement sous drogue. Je sais pas ce qu'il prend mais c'est très fort. Et ensuite parce qu'il est vraiment pédant, euh, un imbute sans personne, euh, il, est, il est vraiment mais pas sympathique, il est vraiment antipathique. Euh, c'est fait exprès, hein, Ça, je, je l'accorde à la série, c'est pas euh, le jeu d'acteur qui fait ça. Mais euh, c'est vrai que ça aide pas pour s'attacher au personnage, euh, non seulement tout le monde le déteste, mais si toi aussi tu le détestes, t'as du mal à prendre position pour lui, et du coup euh, on n'a pas envie qu'il reste dans la série, on n'a pas envie qu'il qu gagne, on n'a pas envie que ses opérations aient du succès, ce qui est vraiment dommage en fait, ça dessert la série je pense. Ensuite l'autre problème, mais ça je pense que c'est un problème général dans tous les procéduraux qui ne re... font pas trop de recherches, c'est que c'est très cliché. Euh, le milliardaire pédant à la Tony Stark c'est très cliché, on l'a vu beaucoup de fois. Euh, la flic qui va être plus ou moins sa sidekick, euh, mère célibataire, euh, qui est badass, euh, on l'a vu aussi des milliers de fois. Euh, les équipiers qui... Euh, bah, hyper macho qui veulent pas d'un nouveau milliardaire qui n'y connaît rien sur leur terrain, ça aussi c'est vu. Voilà, on a aussi le commissaire euh, qui est hyper cliché aussi puisque bah, voilà, il est très bon dans son travail, il est très humain. Par contre, lui la technologie mais ça lui passe à 3 km au-dessus de la tête. Euh, voilà, c'est que des personnages qui n'ont rien, enfin ils n'ont pas un caractère qui sort de l'ordinaire, qui sont pas spécialement attachants. Euh, on a aussi la nerd donc qui qui est l'ingénieur qui fait les enfin qui construit et qui euh, développe les, les nouveaux projets euh, technologiques. Et euh, bon, elle n'est pas encore trop cliché genre nerd asocial, mais euh, c'est l'autre cliché d'une nerd un peu folle qui fait des références geeks, euh, tout ça. Donc voilà, rien de très original dans, dans, cette, dans cette série. Et euh, surtout, vraiment le gros problème que j'ai, mais je pense que c'est surtout pour le pilote et qu'après ça va changer, c'est qu'il n'y euh, a pas vraiment... Il euh, y a beaucoup d'enquêtes dans ce premier pilote et très, chaque enquête est très courte, c'est-à-dire qu'on va avoir une petite enquête pour présenter tel gadget, ensuite une autre enquête pour présenter tel gadget, etc. Et euh, à part le fil conducteur de retrouver euh, l'assassin, enfin le braqueur euh, qui a assassiné le collègue de, euh, de notre personnage principal, euh, c'est très décousu et euh, du coup on a du mal à s'impliquer dans l'histoire. Voilà donc pour résumer 24 Legacy, vous pouvez complètement le jeter à la poubelle. IPB, vous pouvez regarder quelques épisodes et vous faire votre propre avis si vous aimez les procéduraux qui prennent pas la tête. Mais après vous pouvez totalement le laisser de côté aussi. Hein. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous fais des gros bisous.